Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto concernant Shader Graph avec Unity. Alors avant toute chose, il nous faut euh, savoir ce que c'est un shader. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais ici vous faire une brève présentation assez rapi rapide et simple pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Donc sur cette première euh, diapositive, vous pouvez voir une carte graphique évidemment. Et ici l'inspecteur d'Unity euh, avec un objet ici qui est un drapeau. Alors... En informatique, un shader est utilisé en image de synthèse. Alors c'est ce que vous voyez à l'écran pour paramétrer une partie du processus du rendu. Alors évidemment, là du coup on va utiliser euh, pour les shaders les calculs de votre GPU, c'est-à-dire de votre carte graphique. Alors en gros, euh, un shader va vous permettre tout simplement euh, par le biais de code de créer bah, une, une, une, quelque chose de la lumière différente, de la texture, euh, de la réflexion, de la réfraction de l'ombrage, de la déplacement même des une modification du mesh par exemple, déplacement de primitives ou euh, des effets de post-traitement, donc on peut voir que évidemment il euh, y a beaucoup de possibilités. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, ici au niveau de l'inspecteur dans le bas, vous pouvez voir que euh, à cet endroit précis, la flèche, vous pouvez voir qu'ici on applique un shader. Et donc pourquoi j'ai mis ça vers la carte graphique Parce que c'est le GPU de votre carte graphique qui va être euh, tout simplement, euh, qui va lui calculer justement ce shader. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines cartes graphiques, bon aujourd'hui tous vont être compatibles, euh, mais il fut un temps où euh, les shaders fallait une carte graphique compatible avec certains shaders. Alors ensuite, comment ça se code bah Regardez, c'est pas forcément simple, ça n'a rien à voir ici euh, avec du C Sharp hein, dans Unity. Ici, on va avoir un code bien spécifique pour apprendre à, à coder des shaders. Alors euh, bon, bah, voilà, vous pouvez voir que euh, ce n'est pas forcément simple. C'est tout l'intérêt de Shader Graph, c'est que Shader Graph va vous permettre de faire ça euh, à la main sous forme graphique. C'est un, un GUI, euh, une user interface qui va nous permettre de créer par exemple ce genre de code sans écrire quoi que ce soit. Alors évidemment, vous allez voir que c'est bien utile, mais. Il faudra apprendre à le maîtriser. Alors ensuite, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple ici, vous pouvez observer des sphères. C'est à chaque fois le même objet, une sphère, mais qui possède à chaque fois un shader différent. Vous pouvez voir que c'est assez puissant parce qu'on a de la transparence, on a de la couleur, on a de la réflexion, on a beaucoup de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà comment vous pouvez utiliser une shader sur une simple sphère de base alors ensuite ça s'arrête pas là, vous avez ici par exemple de la, euh, de la déformation vous pouvez voir qu'ici on va pouvoir modifier certains points des vertex avec des shaders pour en faire quelque chose d'autre en l'occurrence si vous pouvez voir à gauche la tête originale du soldat et à droite on dirait bah, qu'il s'est fait piquer euh, par, une, par une abeille et euh, il ressemble à la coluche d'un bonsaï en fait, donc vous euh, voyez qu'on peut faire pas mal de choses, alors une, un dernier exemple hein, vous pouvez tout simplement sublimer les couleurs, regardez ici vous avez euh, une partie, une, une, euh, un personnage qui est dessiné ici avec shader et l'autre sans shader, bah on peut voir que c'est beaucoup plus, euh, plus sympathique, beaucoup plus euh, joli au rendu à l'écran. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir Shader Graph dans Unity et créer ensemble notre premier shader. Pour utiliser Shader Graph, vous allez devoir créer un nouveau projet et utiliser un des deux Render Pipeline ici, soit le Height Definition, donc HD, soit le Lightweight qui est un peu plus léger. Alors pour ceux qui ont déjà un projet euh, existant et qui voudraient utiliser euh, Shader Graph, il y a une procédure sur le site officiel, vous allez voir, pour justement euh, implémenter euh, le, le Pipeline HD ou euh, le plus léger ici euh, dans votre projet existant Unity. Donc moi je vais choisir ici euh, Lightweight RP. Et je vais créer un nouveau projet que j'ai nommé « Shader Graph ». Nous voilà dans Unity, dans une nouvelle scène. Et j'ai ici euh, positionné un simple cube euh, au centre euh, de ma scène que vous pouvez euh, visionner ici en bas à droite. Alors, on va s'en servir. Il faut savoir que Shader Graph fonctionnera sur n'importe quelle mesh. Là Ici, j'utilise un cube, mais vous pouvez très bien travailler avec un, un objet, un mesh que vous auriez importé. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est euh, ajouter euh, Shader Graph. Pour ça, vous allez au niveau de Windows. Vous allez dans le Package Manager. Et là, vous pouvez voir que va se charger la liste. Et là, on va aller dans cette fameuse liste, Shader graph et on va tout simplement ici cliquer sur Installer. Donc on va attendre le temps que euh, ici la, le, le package s'installe, et ensuite on va pouvoir euh, utiliser Shadowgraph, ce qui est déjà fait comme vous pouvez le voir. Alors là, euh, au tutoriel, ici, je suis sur la version 5.7.2 pour Unity 2019 1.2. Alors, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va vouloir ici créer un shader pour notre cube. Donc ça, euh, ça va être assez simple. On peut voir qu'ici qu'il y a un matériel et qu'il y a un shader par défaut ici qui est Lightweight Render Pipeline. Donc ce que je vais faire, je vais faire un clic droit ici. J'ai créé un sous-dossier euh, tuto et je vais faire Create. Je vais aller chercher maintenant au niveau de shader, je vais aller chercher PBR Graph. Et je vais cliquer dessus. Alors vous pouvez voir qu'ici, euh, même si j'ai un petit problème d'icône, je vais pouvoir ici créer un shader. Donc je vais l'appeler ici mon shader, peu importe, et je valide. Donc on peut voir que j'ai bien créé ici un shader. Alors évidemment l'idée maintenant c'est d'affecter ce shader à mon cube. Alors là je peux le glisser directement dedans, mais comme c'est le matériel par défaut, je vais créer ici un matériel, euh, matériel pour mon cube. Donc je vais, vais l'appeler cube. Évidemment, maintenant, ce que je vais faire, je vais glisser mon matériel ici pour remplacer euh, le matériel par défaut. Alors, vous pouvez voir au niveau de shader, si vous allez dans la petite liste, vous allez retrouver justement Shader Graph qui est un dossier. Et si vous cliquez dedans, vous pouvez voir que vous aurez accès à tous les shaders que vous avez créés avec Shader Graph. En l'occurrence, ici, mon shader que je vais appliquer et on peut voir qu'il est bien appliqué. Maintenant, on va éditer notre shader grâce à Shader Graph. Alors, je tiens à dire tout simplement que ici, on ne va pas faire un cours poussé de Shader Graph. C'est simplement pour vous présenter et vous allez voir qu'il y a d'énormes possibilités. Vous pouvez faire des choses bien complexes. C'est vraiment un outil de visual scripting qui est très intéressant. Alors, pour les... éditer ce shader, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait un double clic dessus tout simplement. Et on peut voir qu'on a cette fenêtre ici qui soit. Alors, c'est une fenêtre que vous pouvez ancrer. Vous pouvez évidemment l'ancrer ici à côté euh, de l'onglet scène, comme vous pouvez le voir. Mais euh, l'idéal pour moi, c'est de la sortir parce que ça demande... Quand même euh, pas mal d'espace de, à l'écran et c'est assez intéressant. Alors la première chose, vous pouvez voir qu'ici euh, on a Save Asset, Show in Project et ici Blackboard et Main Preview. Alors Main Preview, c'est le preview en fait de votre shader. Si vous cliquez là, vous pouvez avoir un petit aperçu. Alors ce qui est intéressant aussi, évidemment cette fenêtre se bouge. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici euh, ça me met une sphère, mais je pourrais très bien changer et travailler sur une capsule. Je pourrais très bien travailler sur un cylindre, je pourrais travailler, travailler sur un quad. Euh, évidemment, quand vous êtes ici... Si je prends par exemple mon cylindre, vous aurez la possibilité, évidemment, comme d'habitude, de le bouger, de le faire une rotation. C'est les mêmes raccourcis que d'habitude. Vous avez aussi la possibilité de mettre un custom mesh. Imaginons que vous avez un mesh dans votre projet, bah, vous pouvez très bien ici le prendre. J'ai des mèches par défaut, je vais prendre celui-ci, vous pouvez voir, voilà, qui est une perceuse. Et bah, On peut voir que ça fonctionne. Bon, Là, en l'occurrence, on travaille avec une sphère, on va laisser une sphère, ça va être plus sympathique. Ensuite, vous avez ici le blackboard. Alors, le blackboard, vous pouvez voir, c'est cette petite fenêtre qui est en haut à gauche qui va vous permettre ici d'ajouter ajouter des choses de créer des propriétés tout ça bon je vais pas trop m'arrêter là-dessus on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne Shader graph alors vous avez ici le pbr master alors, on peut voir que tout va se passer là dessus alors vous pouvez le déplacer Hein, de la même manière que vous le faites dans l'Animator ou autre, vous pouvez zoomer aussi dessus, de la même manière que vous le faites dans l'Animator, etc. Et vous pouvez voir que vous avez toutes des propriétés qu'on connaît, hein. on connaît Unity, donc position, l'albédo, euh, normal, l'émission, la partie métallique, le smoothness, l'occlusion et la partie alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire bah, Comme je vous l'ai dit, c'est du visual scripting, donc là euh, les shaders demandent du code, moi j'en ai pas besoin, je vais créer un nœud. Alors pour ça, je vais faire un clic droit. Et j'ai Create Node. Ou alors je peux directement appuyer sur ma barre d'espace qui va m'ouvrir cette fenêtre. Et là, vous pouvez voir que vous avez plein de possibilités. Une partie artistique, avec du blend, avec du masque, avec du normal, avec de l'ajustement. Voilà, vous en avez énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Donc allez fouiller dans la documentation officielle. Vous allez voir que c'est assez sympa. Vous avez pas mal de choses. Alors vous pouvez aussi taper directement ici le nom. Par exemple, ici, moi je vais taper euh, color. Et on peut voir que j'ai pas mal de choses. Et moi, je vais faire une couleur. Alors, j'ai ici euh, une petite fenêtre qui s'ouvre avec les propriétés de couleur. Évidemment, le mode euh, défaut HDR, je vais laisser comme ça. Et là, je vais pouvoir choisir ma couleur. Donc là, par défaut, euh, bah, je vais me prendre une petite bleue. Tiens un petit bleu pas trop mauvais. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc voilà ma couleur. Ma couleur, ici, je vais pouvoir tout simplement, grâce au out, la relier ici à une des... Euh, du PBR Master, à une des propriétés. Euh, en l'occurrence, ici, je vais prendre par exemple l'albédo. Et là, vous pouvez voir que j'ai bien ici sur mon objet euh, le shader qui s'est bien appliqué. Alors, vous avez la possibilité aussi de créer une euh, propriété. Vous pouvez voir que couleur, si je veux le réutiliser dans ce projet, ou dans ça, je vais faire « Convert to property ». Et là, on peut voir que j'ai ici ma propriété et je vais d'ailleurs pouvoir, si je le désire, la renommer en disant euh, « Ma couleur », par exemple. Voilà donc ça c'est fait, vous pouvez voir, mais du coup ici j'ai plus accès aux propriétés qu'il y a là. Donc ça c'est un choix à faire, euh, mais en tout cas on, on pourra le réutiliser comme ça. Donc là on va pas s'arrêter là, on va, on va faire ça comme ça. Alors évidemment maintenant si je fais Save Asset, et que je retourne ici, je vais fermer ici uh, Shadow Graph, dans Unity on peut voir que j'ai bien ici mon uh, cube bleu. D'ailleurs on peut voir qu'un cube bleu sur un fond bleu c'est pas terrible. Donc on va mettre ici un fond plutôt euh, bah, blanc, allez donc, euh, voilà, j'ai bien ici mon cube qui possède bien le shader, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Bon, C'est un shader classique, vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, j'aurais pu lui appliquer un, mat un matériel de couleur bleue, et effectivement, vous auriez raison. Mais c'était pour vous montrer comment ça fonctionne dans un premier temps. Donc, on va retourner ici dans Shader Graph, et on va euh, bah, ajouter quelques petits effets qui vont être sympathiques, vous allez voir que c'est très simple. Donc, imaginons maintenant, bah, je vais ajouter, ici, je vais faire Create Note, je vais créer un nœud, et je vais ajouter euh, du... Bruit. Donc pour ça je vais utiliser Simple Noise. Alors je vais prendre Simple Noise et on peut voir ici bah, que j'ai encore une fois un petit composant, on va dire, qui va me permettre si, de modifier des valeurs et tout ça. Donc je vais pouvoir dans le Out, évidemment, aller le mettre où je veux. Je pourrais le mettre dans Albedo. Le problème, c'est que vous pouvez voir que ça enlève mon lien de couleur. Donc on ne va pas pouvoir travailler comme ça. On va devoir utiliser, on va devoir créer des autres nœuds, des nœuds qui vont associer ces deux euh, propriétés. Alors je m'explique. Je vais ici créer tout simplement un nœud et ça va s'appeler add. Add qui va permettre en entrée d'avoir deux éléments. Alors je vais en premier lieu relier ici graphiquement à ma couleur. Et on peut voir ici que j'ai x, y, z, w qui est un vecteur 4 qui est attendu. Mais je peux très bien ici tout simplement y glisser le out de mon simple noise. Et là on peut voir que j'ai bien ici le bruit qui est là. J'ai un aperçu et je peux modifier ici la valeur, par exemple, ici lui mettre 100. Voilà, et on peut voir que j'ai ça. Et si maintenant je relis le out à ma propriété Albedo. Et ben voilà, j'ai bien ici euh, mon shader qui est ici euh, moucheté, on va dire, avec du bruit. Alors évidemment, vous pouvez modifier ça, vous pouvez voir, j'ai pas mal de paramètres, je peux faire des choses assez sympathiques. J'ai aussi la possibilité de changer les UV. Voilà, bon, il n'y aura, aura pas de changement là, mais bon. Mais voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que c'est très simple d'utilisation, c'est du Visual scriptive encore, vous pouvez agir sur les normales, sur les missions. Euh, par exemple, ici, si je le déplace et que je le mets sur les missions, voilà ce que ça donne, c'est un peu différent, voilà. Donc, vraiment, vous pouvez travailler là-dessus. Vous voir que vous avez des coordonnées XXX. Et on va pouvoir, d'ailleurs, modifier tout ça directement ici. Hein. L'occlusion, par exemple, si je voudrais la modifier, je peux. Il n'y a aucun souci. L'alpha, je peux le modifier aussi. Euh, bon, voilà, il n'y a aucun souci. Alors, je vais remettre mes valeurs par défaut qui étaient de Alors... Déjà, vous avez un petit aperçu de shader graph, vous pouvez voir que c'est assez sympathique. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi qui est assez intéressante, c'est d'animer votre shader. Vous pouvez voir euh, qu'il y a des choses qui sont euh, euh, comme ça en shader, genre des, des portails ou des choses comme ça qui sont un peu animées avec des éclairs et autres. Bah, tout ça est possible très facilement. Par exemple, ici, je vais utiliser euh, un nœud qui s'appelle « Time ». Qui va renvoyer en fait le temps. Alors on peut voir qu'on a le time normal, on a le sin time, on a le cosinus time, on a le delta time, le smooth delta. Bon, je vous encourage à aller voir, mais vous allez voir que c'est le, le temps en fait euh, Unity qu'on a l'habitude de jouer, d'utiliser. De, et ici, vous allez voir les divers propriétaires. Alors je les connais plus de tête, mais ils ont des petites différences. Euh, et vous allez voir, nous on va utiliser le sin time en fait pour tout simplement euh, modifier un petit peu ici. Euh, la propriété, en fait on va modifier la propriété scale de notre noise, pour faire ça, pour, le, pour donner un petit peu de mouvement. Alors on pourrait le mettre directement dedans, on va prendre sin Times, alors d'ailleurs je vais le mettre ici pour qu'on comprenne bien, alors pouvoir voir qu'il faudra quand même avoir un peu de place, donc sin Times qui est ici en deuxième, et je vais le mettre dans le scale. Et qu'est-ce qui se passe ben, on peut voir que j'ai ici un petit effet, mais bon, qui reproduit pas grand-chose. En fait, le problème, c'est que si le scale, le sin time, renvoie des valeurs euh, petites. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un nœud multiplier. Donc, multiply. Donc, on va le prendre. Et ce nœud, en fait, permet tout simplement de relier ici, de multiplier deux valeurs. On peut voir que j'ai x et 2. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer dans mon multiply le sin time ici au niveau du A. Euh, et je vais ensuite sur la partie B, relier ici le scale, là. Si j'y arrive, alors pardon, excusez-moi... Euh... Alors oui, je vais relier le out pardon, au scale, hein, c'est logique, c'est ici cette valeur, ici le multiply va me permettre ici de modifier le scale, c'est ça que je veux. Donc voilà, Donc ici j'ai le sync time qui va multiplier ici ça par 2, bon 2 est une valeur beaucoup trop petite, donc on va l'augmenter. Donc on va ici mettre 100 et on peut voir à droite l'aperçu qui est assez sympathique. Vous pouvez voir que c'est animé, il n'y a pas de souci et je vais pouvoir modifier ma valeur par exemple ici à 1000. 10 000, voilà, pour faire quelque chose de beaucoup plus rapide, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est assez sympa. On peut voir que c'est très simple à faire. Alors, je peux, par exemple, si vous voulez voir les, les valeurs, déplacer ici mon nœud qui va vers SynTime, par exemple, à Time. Et là, vous pouvez voir que j'ai quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc, si ici si je mets 10, par exemple, on peut voir que j'ai un effet ici assez... Alors, je ne sais pas si ça va être bien visible, mais on peut voir qu'on a un effet si un peu moucheté avec des, des paillettes qui partent et qui reviennent. Si je mets 100, on peut voir que c'est un peu plus euh, rapide. Bon, euh, allez, on va mettre quelque chose comme 80 qui me semble assez sympa. Donc vous pouvez voir ici, alors évidemment euh, pour maîtriser Shadow Graph, il faudra chercher un petit peu, il faudra aller voir la documentation officielle. Notamment ici, je peux vous dire que si vous cherchez la documentation officielle, rien de plus compliqué, vous cliquez ici sur par exemple Simple Noise ou n'importe quel composant, vous faites un clic droit et vous pouvez voir que vous avez ici « Open Documentation ». Si vous cliquez, vous arrivez sur cette page. Et évidemment, vous pouvez avoir « Shader Graph Documentation Website ». Et là, vous aurez accès à toutes les euh, possibilités, tous les nœuds et tout ce qui fonctionne un petit peu, la node library. Vous allez voir, donc ici, vous pouvez voir « Artistique euh, ». Si je prends « Blend », par exemple, voilà. Je vais avoir des informations qui vont être assez intéressantes. Et vous avez ici le code exemple. Alors, justement, en parlant de code, on va revenir ici euh, dans « Unity ». Je vais valider ici euh, ce shader. Donc, je fais « Save Asset ». Je referme Shader Graph et on peut voir qu'il est bien ici euh, animé à l'écran. Il n'y a aucun souci, le shader est totalement fonctionnel. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que si je sélectionne mon cube euh, et mon shader, pardon et que je fais ici Compile and Show Code, vous allez voir que, justement, Unity compile et vous allez voir le code qui a été réalisé grâce à euh, bah, Shader Graph, c'est-à-dire euh, le Visual Scripting. On n'a pas tapé une ligne de code. Et effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise comme moi en shader, vous pouvez voir que euh, bah, c'est assez intéressant parce que ça vous crée tout le code tout seul. C'est du Visual Scripting et c'est un outil qui est assez intéressant. Pas forcément facile à prendre en main, mais une fois maîtrisé, vous pouvez faire des choses vraiment très sympathiques. Donc l'effet, on va le voir ici en plein écran. Je lance ma scène. Et là on peut voir mon cube avec son shader qui est complètement animé, ça m'a pris quelques secondes et vous pouvez voir que c'est vraiment sympathique. Bon évidemment là, la face du bas on la voit pas bien c'est un problème d'éclairage mais on peut voir que c'est assez sympathique et euh, une fois bien maîtrisé on peut faire des choses très poussées. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Euh, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.